Les bouquins, c'est bon. Tout est en place. Euh, On va est mettre, qui... là, hein. Ouais, ouais, ouais, c'est bon, j'arrive dans 5 minutes. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur J'arrive dans 5 minutes, la nouvelle chaîne de booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Ce sera l'occasion pour nous, bibliothécaires et lecteurs, de vous présenter euh, nos coups de cœur, des sélections de livres, de disques, de films, euh, bref, tout ce qu'on a envie de partager avec vous en lien avec la bibliothèque. Euh, Aujourd'hui, on va commencer par une sélection de BD pour les enfants. Parce qu'on a reçu plein de nouveaux trucs dans la livraison qui est arrivée il n'y a pas longtemps et donc c'était l'occasion pour moi de vous les présenter. Je commence avec Nas qui est une BD jeunesse écrite par Ismaël Méziane euh, et publiée chez Gléna. Nas Pois Plume, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nassim. Euh, Nassim, il se met à Faire de la boxe, il a envie de faire de la boxe parce que euh, il est tout petit et qu'il se fait beaucoup embêter par les plus grands et donc euh, pour ne plus avoir peur, pour prendre confiance en lui, il décide de se lancer dans la boxe, c'est une très chouette BD, euh, pleine de punch mais aussi euh, pleine de douceur et de tendresse parce que Nassim est vraiment un petit garçon hyper attachant, sa famille aussi et donc euh, voilà j'ai vachement aimé, c'est le tome 2 qu'on vient de recevoir, on a déjà le tome 1 à la bibliothèque donc vous pouvez venir découvrir ça très vite. Donc la deuxième BD que je voulais vous présenter, c'est Léonide, les aventures d'un chat. C'est une bande dessinée écrite par Brémo et Turconi et publiée chez Soleil. Euh, ne vous y trompez pas, cette BD a l'air toute mignonne avec des chats tout mignons. Mais en fait, c'est une vraiment très chouette aventure avec des vraiment méchants chats avec des yeux super diabolique, euh, voilà, donc toute cette petite troupe et notre héros Léonide, le petit chat tigré, va se retrouver entraîné dans une euh, grosse aventure parce que il y a des, une horde de chats très méchants qui débarquent là où il habite et il va falloir qu'il s'organise avec ses copains pour euh, gérer ce gros problème, voilà, c'est le tome 2 qui est arrivé, c'est une aventure qui est en deux tomes d'ailleurs, donc une fois que vous avez lu les deux tomes, vous avez fini l'histoire. Moi ça m'a beaucoup fait penser aux Aristochats, on retrouve un peu le, le même dessin, euh, les, les, les personnages un peu anthropomorphes aussi, euh, qui sont certains rigolos, d'autres flemmards, euh, chacun a son petit caractère. On enchaîne avec une bande dessinée qui s'appelle Le Souffle Vent, qui est une BD écrite par Andoris et Xavier Colette et publié chez chez, chez Delcourt, je crois, je vérifie parce que le code barre est sur l'étiquette et donc je ne me rappelle plus, oui, une BD publiée chez Delcourt, c'est le troisième tome qu'on a reçu, j'avais déjà dévoré les deux premiers tomes, j'ai dévoré aussi le troisième tome, le souffle-vent, c'est l'histoire de Sacha, qui est un pilote de l'aéropostale, euh, et qui se, qui se retrouve un jour avec à bord de son avion deux passagers clandestins, une jeune fille qu'ils appellent Colline et son chat ailé, qui est vraiment, vraiment classe, vraiment stylé, euh, qui s'appelle Typhon. Et tous ensemble, à cause de Colline et de Typhon, ils se retrouvent euh, poursuivis par des militaires qui veulent mettre la main sur une arme vraiment spéciale, euh, qui a été créée par le père de Colline. Et Colline et Typhon sont bien décidés à protéger cette arme et à éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Nous voilà donc embarqués pour une aventure pleine de suspense, pleine de rebondissements, avec des super beaux vaisseaux euh, volant dans tous les sens, avec une bonne petite touche de steampunk, euh, et euh, des décors qui ne sont pas sans rappeler les dessins animés de Miyazaki aussi. Normalement le quatrième tome doit clôturer l'histoire, donc euh, voilà, je ne peux que vous conseiller de lire ça. La dernière BD que je voulais vous présenter, c'est une nouvelle série qu'on attaque à la bibliothèque qui s'appelle Harmonie. C'est une BD pour les un peu plus grands. Euh, donc le tome 1 s'appelle Mes manteaux. C'est une BD écrite par Mathieu Reynes et publiée chez Dupuis. Euh, on commence euh, le début de la BD avec où la jeune fille qui s'appelle Harmonie se réveille dans une cave. Elle a perdu la mémoire et euh, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait pas si elle, a été, euh, si elle a été enlevée, si elle est séquestrée ou si elle est protégée par le vieux monsieur qui vient lui apporter à manger et qui s'occupe d'elle. Euh, et puis, petit à petit, elle s'aperçoit qu'elle a des pouvoirs étranges puisqu'elle est capable de déplacer des objets à distance euh, et donc euh, elle va essayer de comprendre ce qu'elle fait là. Et euh, c'est une histoire pleine de suspense qui fait un petit peu peur quand même aussi. L'ambiance est assez, euh, assez angoissante au début puisque, voilà, et du coup, c'est une, c est, c est, voilà, j'ai hâte de, j'ai lu que, donc, que le tome puisqu'on a que le tome 1 pour le moment à la bibliothèque, et j'ai hâte de lire la suite aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je me dépêche parce qu'on m'attend, et je vous dis à la prochaine fois. Salut